Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je suis à Fisherman Village à Bokut. Je suis devant le Coco Sam où va se tenir le Fire Show d'ici une dizaine de minutes. Je vais vous montrer l'ambiance qui règne à Koh Samui en ce moment. En ce 13 mai 2022 Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi peut ressembler une soirée à Fisherman Village, un vendredi soir. Donc nous allons voir à la fois où passer un bon moment pour l'apéritif, se promener dans le village, aller manger au restaurant et profiter du marché nocturne de Fisherman Village. La vidéo étant trop longue sous cette forme, elle est coupée en deux parties. Regardez bien la première partie en premier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 On est une volontaire qui va participer au show. C'est pas ce qui lui a mis dans la bouche, mais apparemment. Une alternative, si vous ne voulez pas vous poser au Coco Tams, mais dans une ambiance un peu, avec un peu moins de bruit par exemple, vous avez le Positive Vibe qui propose également des Fat Boys, des lits perchés, des tables et un peu d'ambiance. Voilà l'ambiance du marché du vendredi soir à Koh Samui, en ce vendredi 13 mai. Donc c'est le deuxième marché depuis le Covid. Les visiteurs sont là, les stands aussi. Ciao, Arika ça va dire, C'est là, Je crois que c'est un nouveau magasin de montres parce que je ne le connaissais pas, ou alors je ne l'ai pas vu. Tu n'as pas une idée de ce que ça peut coûter Non, on peut demander. Ils ont des chouettes, montres. Voilà environ 300 euros pour euh, ces montres qui sont des copies mais de belles copies. Hein. Happy Elephant Alors, le les cas Vous avez peut-être vu un récent reportage sur TF1 qui parlait de Koh Samui. Eh bien, ils ont filmé cet établissement, pas très très bien apprécié. Parler de demander un rabais à Koh Samui alors que l'île a été coupée au tourisme international pendant deux ans, je trouvais ça assez indécent. Alors comme vous pouvez le voir, la partie marché qui était installée également au milieu de cette rue n'existe pas encore. Pour l'instant, tous les stands sont concentrés sur la première partie de la rue, là où il y a la street food, et la deuxième partie, les exposants. On entend de la musique au Irish pub regarde. Amazonas. Ouais, c'était moi. <rire> voilà, là on arrive au Karma Sutra, le Karma Delhi et le Karma Sutra, qui sont deux établissements tenus par un Français qui a également le... Le Karma Beach Club, on est au cœur de Fisherman Village. On est sur le secteur qui traditionnellement euh, a... Moins de monde et puis beaucoup plus souffert du Covid, il y a plus de magasins qui sont fermés. Néanmoins, il reste quelques restaurants ouverts. Le Red Moon est également un restaurant tenu par un Français. Hello, bonjour <rire> Quand on parle du loup, je disais que c'est le Red Moon était également un restaurant tenu par un Français. Voilà, mais c'est pas que ça aussi, c'est aussi un très bon restaurant. Voilà un très beau restaurant tout. et qui organise de temps en temps des soirées. Ouais, très sympa. Voilà, bienvenue. Merci, merci, d'accord. Merci, merci. The Green Light. On a un moment il y avait des cours de salsa qui étaient donnés ici, mais j'avoue que je ne sais pas trop si c'est toujours Eh bien si tous les vendredis je vois Martin. Parmi les établissements vraiment traditionnels à Fisherman Village, vous avez peut-être connu The Hut. The Hut c'était un très bon restaurant de taille. Donc là vous voyez un Teo. Un Teo c'est un taxi collectif. Donc il nous a questionné parce qu'il voulait savoir en fait si on voulait monter à bord de ce taxi collectif. Et on arrive ici à la première entrée du, de Fisherman Village. Ou la quatrième suivant dans le sens dans lequel on arrive. Mais en temps normal, pendant le marché, habituellement, il n'y a pas de scooter au milieu. Y a les... Ici aussi, il y a des stands, habituellement, ah, dans cette rue-là. C'est plus sympa. Oui, oui. Voilà l'entrée de Fisherman Village. Alors pas celle du Wharf, hein, parce a une autre entrée côté Wharf. Alors on nous demande souvent quel est le meilleur endroit pour faire du change à Koh Samui. Alors j'ai l'exemple de mes hôtes actuels qui sont venus à Koh Samui et qui ont fait différents bureaux de change. Ils m'ont dit que c'était ici le meilleur taux. Donc actuellement, nous sommes le 13 mai, pour 1 euro, on a 35,50. Voilà, c'est écrit un tout petit ici, 35,50. Alors sachez qu'il y a un, un, un taux de change différent suivant si vous avez des petites coupures ou des grosses. Donc a priori, il vaut mieux venir avec des billets de 50 euros ou plus, et des billets qui ne soient pas abîmés. Très important, quelquefois les billets abîmés ne sont pas acceptés. Alors ça, il faut absolument le goûter pendant vos vacances. C'est de la glace au coco qui est servie dans une noix de coco fraîche. C'est un délice. Alors, elle gratte la coconut pour détacher la chair de la fraîche de la coconut. Ensuite, elle ajoute des boules de glace. Elle va ajouter un peu de... De 4 mètres. De 4 euros. Ouais. Voilà, la glace dans la coconnette coûte 60 bahts. Et le jus de fraîche coconnette sans sucre coûte 20 bahts. Tapoumaka! Ouais. Alors vous avez sûrement entendu parler des glaces roulées à Koh Samui, donc là il a posé de, des biscuits au chocolat, un carré de chocolat également, du lait, de la crème. Ça Il est sur une, fla, une plaque réfrigérée. Donc les différents ingrédients se refroidissent au fur et à mesure qu'il les coupe. Il étale à nouveau tout ça. Ça se réfrigère au fur et à mesure. Il se congèle presque en fait. <rire> et voilà, et maintenant il est roule à la spatule. Voilà, vous avez différents, euh, différentes saveurs qui sont proposées ici avec différentes sortes de fruits et de biscuits. Ça coûte 70 à 40. Caponca ah, J'adore le ventilateur. Alors, la particularité de Koh Samui aussi, c'est les sushis. Voilà, divasse le sushi. Et vous pouvez y aller, c'est frais. Hein voilà, le mango sticker rice, ça aussi, c'est une institution, n'est-ce pas Donc, quand vous êtes sur un marché, vous pouvez goûter un petit peu de... Le riz gluant assaisonné au lait de coco et la mangue fraîche. Si on vous fait du sucre de canne maison, vous pouvez le goûter directement, on vous le fait devant vous. dans la machine qui est là, ils sont en train de râper et ensuite ils le pressent. Voilà, comme vous le voyez, le marché se termine ici. Je dirais que à peu près 80% des exposants sont là, hein. on regarde ce qui se fait habituellement, en tout cas sur la première partie du marché. La rue transversale, celle qui longe la mer, par contre il n'y avait pas d'exposants pour l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, merci pour vos encouragements. Je vais aussi vous demander de vous abonner à ma chaîne, parce que si vous ne vous abonnez pas, je ne pourrai pas publier toutes mes vidéos dans les groupes sur Facebook, donc, je vous invite à nous rejoindre. En plus, si vous vous êtes abonné à ma chaîne, vous vous connectez sur votre compte YouTube. À ce moment-là, vous pourrez me laisser des likes et des petits commentaires qui sont précieux pour l'algorithme de YouTube, pour qu'il propose mes vidéos à d'autres personnes. Je vous remercie pour votre aide et vos encouragements. Je vous remercie de suivre ma chaîne et je vous dis à bientôt à Kosamui. Bye bye